Combiner Five Nights at Freddy's et The Joy of Creation ça donne Case Animatronics Hey yo les crocs, c'est cro, et bienvenue aujourd'hui sur Case Animatronics un nom assez compliqué à prononcer LE horror game du moment plein de youtubeurs ont déjà fait le jeu et écoutez, aujourd'hui c'est mon tour, c'est à moi de m'y coller ça va être compliqué, comme d'habitude. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va vraiment flipper aujourd'hui les crocs. J'espère que vous êtes avec moi. Écoutez, on commence directement. New game Do not forget to wear headphones. De mettre donc le, le casque. Oui, je, je l'ai. Warning, this game contains scenes scène of graphic violence which may be too intense from penial woman. Des femmes enceintes Ok, donc ça peut être intense pour des femmes enceintes. Heureusement, je ne suis pas une femme. Et heureusement, je, heureusement, je ne suis pas enceinte. Euh... Enfin à ma connaissance en tout cas. <rire> ok c'est parti. What is that? Ok on a déjà des cris chelous. Oh putain. To pick up a flashlight, move the mouse cursor and press the action E. Press the action E. Ah, la flashlight, elle est là. Ok, elle était sur notre bureau. Cool. Ah, yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll probably give us a joystick and lightsaber. Okay. Donc nous avons la flashlight. To pick up piquette plate. Place the mouse of cursor over it to press action hole. How much does this cost? Ah, donc nous avons une tablette. Okay, got it. What oh, a pinko gadget. 10 ans. Ils vont être partout. Oh non, non! Non! Ok, alors euh, autant vous le dire, je suis pas trop rassuré sur ce qui va se passer, je pense. Euh, alors, alors, alors, lève de bouton, tout turn, off ben la tablette. D'accord, on peut éteindre what is this? I better approach the panel in the control room. According to the evacuation scheme in the wall on my room, the control room is in B7. OK. Donc <rire> C'est bon. On a de la lumière, nos signaux d'accord. Donc il y a une coupure de courant et donc ce qui est cool dans ce jeu les creuses, c'est comme je vous le disais au début de la vidéo. Euh, D'ailleurs, nous sommes toujours au début de la vidéo, donc c'est complètement con ce que je viens de dire. Bref, euh, on peut se balader comme ça. À la, à la sauce The Joy of Creation. Donc, c'est un Five Nights at Freddy's. Où nous pouvons aller où bon nous semble. Comme ça. Euh, voilà. Avec une lampe torche. Et il fait extrêmement sombre. Et donc, on a donc une tablette. Qui nous permet de voir les caméras. Mais on n'a plus de signal. Donc, forcément, l'électricité s'est coupée. Donc, on va l'essayer de, de la. De la. De la. De la. De la. De la. De la. De la. De la. Et bien, de la réactiver tout simplement. Presse E. Oh là là là là, j'ai Ah oui, faut que je l'éteigne, merde Putain, j'oublie. Ok, ok, c'est bon, je viens d'éteindre la tablette, on va essayer de, de ne pas l'user. Donc c'est parti. The door is closed, cool. Donc on va essayer de trouver un moyen de sortir d'ici. Oh là là, qu'est-ce qui fait sombre dans le jeu Wow. Ok, donc les chiottes. Euh, Est-ce qu'on peut aller... Non, c'est... Oh Dieu merci, c'est fermé. <rire> Dieu merci, j'avais pas du tout envie d'y aller. Oh, ça a l'air plutôt chouette y a une bonne ambiance dans... Je sais même pas où on est, on est au taf en fait Oh de dieu... Ça venait de là Dressing room, ok On continue, putain la lampe bug c'est horrible Ah Putain Le truc il a même pas bougé Il a réussi à me faire peur Ah y a un code 254 Ça faut que je le note, ça faut que je le note je vais l'oublier Tellement une mémoire de merde, ok. Donc je viens de noter le code 254. Euh, donc lui, j'imagine, oh putain, oh l'enculé, ses yeux viennent de briller. Oh, on fait gaffe à cet animal. Alors ça doit être quel ça doit être un, un monstre de Five Nights mais je ne connais pas assez l'univers de Five Nights donc je ne peux pas vous dire lequel. Mais il y ressemble très fortement. Hein. Bref, il euh, y a un téléphone là, on peut pas le on peut rien faire. Ok, toi tu restes à ta place, hein. couché sale bête. Ok, donc il y avait un code 254. Écoutez, je l'ai noté. On va on va on va essayer donc de trouver une, une, une, une porte avec un code. Oh là là, on est dans la salle d'archives. là. Alors. Ah l'électricité c'est ça ah ah oh Je décède. Je décède. What a terrible dream. Ah, oh. okay. ah d'accord, c'est un cauchemar. Oh la vache c'est une nuit. J'espère que rien n'est sérieux. Bonjour, Bishop. Merveilleuse nuit, c'est-ce pas Je suis sûr que vous ne me souvenez pas. Oh, putain, mon cœur bat à 300. ...a passée depuis notre dernière rencontre. Comment vous aimez le nouveau système de surveillance Un jour, vous avez pris tout ce que j'avais, et maintenant, il est temps de payer. In your apartment, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho. What happened to the lights? Is this some sort of déjà vu? D'accord. I should go and check the switches in the control room. OK, OK, donc je pense avoir compris. Euh, donc tout ça n'était qu'un terrible rêve. Et euh, donc on, en fait, on est sur notre lieu de travail. Et on s'est réveillé à minuit, donc il est très tard, c'est le moment de rentrer chez nous, mais au moment où on rentre chez nous, t'as un mec qui nous appelle et qui nous dit en gros, euh, ouais, euh, tu m'as fait souffrir, maintenant tu vas payer pour ce que t'as fait, tu m'as tout pris, maintenant c'est moi qui vais tout te prendre, espèce d'enculé, euh, je vais te poser quelques monstres dans ton lieu de travail pour que tu files bien ta race et que tu meurs d'une crise cardiaque, voilà, en on... gros. Ok. Ouais non, on n'y voit vraiment rien en plus, c'est vraiment flippant les grosses, je vous jure. Donc là, ce qu'il faut, c'est retourner... Euh... Oh putain, putain. C'est exactement, en fait, on a rêvé... C'était un rêve prémonitoire le. Oh, il y avait un code, il y a un code, il y a un code, il y a un code. Oh 2, mm. merde, 5, 4, je crois. Close. Oh merde, c'est pas vous ça. The ok, c'est pas ça. Je le sens tellement mal. Est-ce qu'on peut sortir, s'il vous plaît La sortie est si proche. Il y a, il y a une voiture de flic. Oh, merde Merde, j'ai fait du bruit. Ok, donc là, il y a nos signaux pour le moment. Donc, on a toujours pas accès aux caméras. Oh non, on va retourner là où il y avait la, le monstre Ah oh, putain il est là 942, ok le code a changé Le code a changé, c'est plus de 5-4 C'est 9-5-2 Merde attends je sais même plus, je l'ai pas noté Putain j'ai pas de mémoire C'est quoi ton code mec 9-4-9-4-2 C'est ça, 9-4-2 On va essayer de tracer 9-4-2 On retient Donc la porte était ici ah Mais c'était quoi de ça Non, non! Non, non, non, c'était ça! Mais c'était ça le code, enculé! Non, j'y retourne pas! J'y retourne pas! Ok, bon, bah je crois qu'on n'a pas le choix d'y retourner, les creuses, le, le Le code est faux! The code is wrong! The code is wrong! I'm, uh, I'm fail! I'm fucking fail! Ok, je suis Paris, il est plus là. s'il est encore là, putain. 9, 4, 2. Ah, peut-être qu'il manque un chiffre en fait! En fait, <rire> il y a une tâche de sang. Il manque peut-être un chiffre. Donc, 9, 4, 2 et un chiffre en trop. D'accord. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Donc, on est dans la merde. Euh, 9, 4, 2 et un chiffre. Bon. Écoutez, on, on va essayer de faire ça au pif. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, 9, 4, 2, 1. Du premier coup, les creuses. Alors ça, si c'est pas du talent, euh, je sais pas ce que c'est, hein. Ok, on va rallumer l'électricité en espérant qu'il n'y ait pas le screamer derrière moi, fois. Non, c'est bon. Ok, maintenant je dois faire le second plate. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave. On a, on a donc rallumé. On peut rallumer la tablette du coup. Ouais. Et on peut voir toutes les... Ah, pas toutes. On peut voir certaines caméras. Ok. Oh là là. C'est quoi ce jeu là C'est quoi ce jeu Sur quoi je suis tombé là You. D'accord. Donc you c'est moi. Hein. 23 degrés, euh, température ambiante, on est bien. Euh, on est bien, on est plutôt bien là. On va éteindre la tablette pour la batterie. Très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire ici Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On se casse. Ok. Holy shit. Ouais, comme tu dis, mec, ça... Oh putain. <rire> ça, c'est le monstre qui vient de se réveiller, tu vois. Alors, j'imagine que notre lampe... Pourquoi je dis le R à la fin de chaque mot alors que ça n'a rien à voir J'ai dit en fait. maintenant l'ampre, ça va être quoi le prochain Monstre Ah non, monstre y R à la fin. Oh la vache. Door is locked. Téléphone Oh le monstre n'est plus là, je m'en doutais. Ok. Well, starting to remember, how do you like my gift Like it Like it It loves, loves to play oh, là, là, là, là, là, là, là, là. Ah on peut se planquer dans les... Ah, excellent oh, on se sent bien. Ah, oh, on se sent mieux. Ah, je Ok. Ok ça arrive derrière moi, ça arrive à droite euh, On peut se planquer derrière, dans, derrière les casiers Enfin dans les casiers ça c'est une très bonne nouvelle Oh la vache <rire> euh, Ça me réconforte à moitié Ok donc quel est notre objectif Quel est notre putain d'objectif dans ce jeu Ok c'est le moment de se tirer c'est le bon moment de se tirer les creuses. Je suis en panique totale. Alors quand je vous dis en panique... C'est en panique Qu'est-ce qu'il faut faire Toutes les portes sont fermées en plus. Génial, quoi Ah, il y a un PC. On peut... Ah, mais c'est... Ah, d'accord, c'est... On peut se planquer aussi dans les... Ah Alors, attendez, je vais checker ma tablette. Pour savoir où le monstre se trouve. Il est là. Ok, donc il est en B3. Je sais pas du tout où ça se trouve, mais... Mais il est là, cet enfoiré. Et on est à 80% de batterie. Oh, on peut manger. Non, on peut manger des donuts. Alors là, meilleur jeu du monde. <rire> on peut manger les donuts. Alors ça, ça c'est le détail qui tue. Ça, 10 sur 10, tu vois. Oh, la porte vient de s'ouvrir ici. Elle n'était pas ouverte, le, 180... le 105, là. Alan Gate, là. Alan Gate. Putain, je suis peut-être pas seul, en fait, dans... Oh, on peut fouiller les tiroirs, ok. Merde, je l'entends. Vite. Il est là. Blanque toi sur le bureau Blanque toi Putain, je suis mort. Je suis mort, je peux même pas m'abaisser, je suis mort. Je suis mort Putain, j'ai mal au cœur, je vous jure, j'ai mal au cœur là, je vais faire une crise. Je vais faire une putain de crise dans cette vidéo. Est-ce qu'il est parti, putain Je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression, putain il va arriver. Il va arriver sur ma gueule. Il va arriver sur ma gueule Il est là Ok Coucou au revoir Tablette Ok il est là Attendez il fait demi-tour Oh il se téléporte Il vient de se téléporter là <rire> Euh d'accord Ah. Ah ah ah ah ah ah ah il me course, il me course, il me course Oh la porte ici vient de s'ouvrir Yes On s'est débloqué les crosses. Oh on s'est débloqué Une note Non c'est pas une note c'est rien, c'est rien touché. Ok attends, attends, attends, donc ici Tac, ok là je fais ça Là je fais ça, donc là on est dans la deuxième partie du On est dans la deuxième partie du bordel Alors attends, ok Donc ici, on est plutôt bien euh, on va éteindre la la tablette. Euh, on est où On est où On est où On est où On est où On est où On est où, on est où ah Oh, il y a un truc dans la cage. OK, il y a un truc dans la cage. Parfait, ça rassure. C'est très rassurant. Oh non, il y en a un deuxième. C'est quoi ça Non, un autre. Oh putain, il y en a un autre. il <rire> oh, y en a un deuxième. Y'en a un deuxième Motherfucker Ah bah ça c'est sympa ça Ça c'est sympa. Ok. Et il y en a un peut-être un troisième dans cette espèce de. de caisse en bois. Oh Non j'ai plus de lampe J'ai plus de lampe. Je n'ai plus de lampe. <rire> Alors là, là par contre, euh, non. Non non non Bah non Bah non parce que sans lampe bien évidemment On ne peut plus rien voir et on ne peut plus se déplacer Ok je crois que c'est mort Coucou tu me vois Je peux pas te faire de signe j'ai plus de lampe Ah il m'a vu je crois Alors il peut pas passer à travers Oh putain par contre il va Merde ma lampe remarche C'est une grosse blague C'est une grosse blague ma lampe remarche Alors je sais pas ce qu'il faut Est-ce qu'il faut la tirer On va essayer de la tirer vers son pote Viens voilà, viens vers moi, viens vers moi Viens ici, viens ici Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici Va voir ton pote là, est-ce qu'il va se passer un truc Non oh Ok, il m'a eu Et il m'a mangé, et je suis mort Peut-être qu'en qu qu voyant son pote Il allait se passer un truc, j'en sais rien Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour case animatronics J'aurais pas beaucoup avancé dans le jeu Parce que j'ai pas trop compris l'objectif J'étais un peu bloqué, en tout cas l'ambiance est très bonne J'ai... J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. C'était assez cool crocs, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie sur ce jeu, je peux en faire une. Euh, essayez de se débloquer et voir ce qui se passe par la suite, en tout cas ça a l'air très intéressant. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao